Bonjour à tous, voici le plan d'un appartement. Avec les formules d'air, on peut calculer sa surface. Dans votre vie de tous les jours, cela pourra vous servir quand vous prendrez votre premier appartement. Vous imaginez Quel meuble vous pouvez y placer Quel est le prix du mètre carré Autant de questions que vous pourrez résoudre en vous rappelant des formules d'air. Le rectangle est une des figures les plus simples. On connaît tous son air, la base fois la hauteur, ou la longueur fois la largeur, ça dépend comment on appelle ces deux côtés. Il suffit de les multiplier ensemble pour avoir l'air.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 son R, on multiplie par la largeur H, on retrouve bien la formule, et comme pour précédemment, le triangle bleu et le triangle orange ont la même R, donc c'est pour ça qu'on peut faire une équivalence entre le trapèze en orange et le rectangle en bleu. Heureusement la plupart des pièces sont de forme rectangulaire, c'est plus simple pour calculer. Mais par exemple dans mon bureau, moi j'ai un cercle ici, vous voyez ce mur hein, Grâce à la formule de l'air du disque, je peux calculer euh, la vraie surface de mon bureau. Le jour où je voudrais le revendre. N'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.